Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui un let's play sur Animal Crossing Donc on va commencer tout de suite Je préviens, le son est un peu euh, dégueulasse on va le dire hein. euh, L'espace de 5 secondes au, au démarrage du rom Donc on est bon Let's go Donc c'est ce que j'ai dit, hein. là c'est bugué, mais c'est pas grave Ok on va, on va, on va passer vite fait ça. Raté. Oui, les premiers fails. <rire> Allez, hop là. Ok, donc là le son va être correct. Voilà. Donc nous sommes au début. Donc bien je tout ça. Donc ils donnent l'heure, etc. Bref. c'est pas forcément important. Donc la technique c'est d'appuyer sur tous les boutons Jusqu'à ce qu'il nous donne le jeu Bon <rire> voilà. alors Notre nom Alors moi je vais don donner mon vrai prénom Ou mon pseudo J'hésite ah, Allez on va mettre Nem. Parfait Qu'est-ce qu'il me dire T'aimes bien ce nom C'est viril <rire> Attends Ok, donc là il demande si on a, si on a un, homme, un homme ou une fille Ok Où est-ce qu'on va Alors nous, on pourrait aller à une City ou n'importe quoi Sauf que ce serait nul Et aujourd'hui j'ai envie d'aller à Alors, euh... <rire> voilà Et donc voilà, à Jeun, une ville française ah, allez C'est bon je peux jouer Donc pourquoi est-ce qu'on y va euh, Pour ces magasins hein. On adore faire les magasins tout le temps hein. C'est vraiment la chose qui est passionnante Allez tu peux me donner l'envie S'il te plaît tu peux me laisser jouer <rire> On va y arriver Merci. Donc là, on va euh, arriver à la mairie. <rire> ok. <rire> il y a des petits, il y a, il y a des bugs de bruit tout le temps, mais c'est normal. Donc je déménage. Allez. On peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Donc là elle nous explique. Oulala, il y a Tom Nook, c'est le, le plus gentil du monde. <rire> Donc waouh, comment on ouvre une carte Je ne savais pas faire. Allez. Laisse-moi jouer, du coup. <rire> Alors. On est là. Notre maison c'est celle qui inverse. Ok donc on habite juste à côté de chez Tom Nook, parfait Donc alors Donc euh, pendant que je me déplace Déjà déjà, juste les musiques, vraiment c'est toute mon enfance en fait ce jeu Donc, pardon je vais retirer de la souris quand j'en ai pas besoin euh, donc là en gros, elle nous a demandé d'aller chez nous, oulala, parce que c'est trop bien Et euh, en gros, ensuite, on va... Euh... <rire> Les bruits sont magnifiques On va on va ensuite, euh, du coup, quand on ressort, oulala, il y a Tom Nook par hasard Donc Tom Nook, Tom Nook est notre employeur Et il nous offre un boulot magnifique <rire> Donc voilà, bonjour Tom Nook Alors, est-ce que je peux faire... Oh oui je peux appuyer, yes, pas plus besoin d'utiliser la souris, la, la souris, oui <rire> Alors t'en penses quoi, il a l'air confortable euh... <rire> Je sais pas valider, c'est bon comme ça, <rire> ok Donc c'est euh, Tom Nook, le gars il a un magasin dans la ville Et tout de suite il parle d'argent et il nous dit Oulala je t'ai prêté une maison et tu me rembourseras Donc euh, je lis pas tout le texte, hein, c'est stupide euh... Je pourrais Mais euh... bon <rire> On n'a pas vraiment le temps Donc j'ai à peu près 20 000 clochettes à, à lui rendre Les clochettes c'est la monnaie du jeu Allez tu peux laisser jouer Donc là il dit que c'est à la mairie qu'on le rembourse Donc là en fait il, il nous demande pas en fait, il, il, il pose euh, pas les questions est-ce que t'as envie de travailler ou quoi En fait il y a des théories qui ont été faites comme quoi euh, lui c'est un baron de la mafia pas très très net Et que, que bon du coup euh, et, et voyant en fait on n'a pas, pas le choix du coup on arrive et on... Mais du coup oui ça fait, ça fait son charme et, et ça fait ce qu'est le jeu, ça fait du jeu du coup Donc c'est ce qui me plaît vraiment et c'est pas ce qu'on pense au début, euh, parce que moi j'y ai pensé, euh, j'y ai pensé, j'y ai joué euh, quand j'étais euh, bah jeune du coup Et j'étais pas en train de me dire, oulala il y a un problème, euh, on me demande de travailler dès que j'arrive, ouais. Donc on va chez Tom Nook <rire> Les bruits, <rire> ah putain Ok Donc, oulala oui je suis là, j'ai besoin d'argent Donc je dois mettre un uniforme Ceux qui travaillent ici doivent en porter un, c'est le seul <rire> Il travaille seul en fait Enfin pour l'instant <rire> Ok Donc on prend notre tablier Hop là on va le mettre Parfait oh, Les bruits sérieusement Oh c'est magnifique ça me fait tellement oh, C'est trop bizarre Maintenant que tu es prêt, mets ton nouveau travail Et oui Tout d'abord, pourrais-tu planter des arbres et des fleurs autour du magasin Les clients viennent plus volontiers dans un, dans, un regard, dans un magasin agréable à regarder Oui, je ne sais pas lire, il y a un problème Blablabla, je compte sur, sur toi Donc c'est super simple Au début, t'es en mode, mais comment ça marche Mais bon, quand tu sais un peu les commandes du jeu, c'est plus simple Alors donc où est-ce que je vais mettre Alors, on va essayer de faire quelque chose de plutôt bien Donc en l'occurrence on va faire euh, ici Ouais du coup faut faire planter Oui j'avais oublié Ok planter Planter <rire> C'est passionnant ce jeu <rire> Ok Parfait, j'en ai récupéré une Mince, pardon <rire> C'est un émulateur donc je peux, faire, je peux faire en fait Alors je vais juste vous montrer rapidement Alors Je peux faire Alors des sauvegardes Vous voyez Et revenir à la sauvegarde Voilà, bon Bref, c'est pas C'est pas forcément utile dans ce jeu là Mais dans d'autres euh... J'ai pas d'idée à vous dire là mais euh, dans d'autres jeux, je pense que ça peut avoir une très très bonne utilité Ok Allez, laisse-moi jouer <rire> Je viens de me rappeler quelque chose Tu viens d'arriver à Jean, non Bon, tu allais te présenter à tous ceux qui habitent ici Tu sais quoi tu as, très bien par... <rire> tu as très bien travaillé Alors je te laisse prendre une pause Profites-en pour aller te présenter auprès de tes voisins Mes clients <rire> Donc il nous dit, il, il, il, il, il nous donne du coup une instruction euh, Aller à la mairie tout ça Donc c'est ce qu'on va faire Alors je vais faire une une toute petite ellipse pour voir si euh, la, ma voix est, est parfaite avec, avec du coup l'enregistrement et la musique derrière. Donc je vous retrouve euh, tout de suite. Ok donc j'ai l'impression que tout est bon. Donc on va remettre play. Voilà. Et on reprend le jeu. Donc on doit aller se présenter à tous les habitants. Donc rappelons-le. S'il te plaît. Ok. Donc <rire> on a peut-être un petit problème d'affichage. Alors attendez <rire> Allez, s'il te plaît Il y a un problème d'affichage, je ne sais pas d'où ça vient Est-ce que je devrais euh, l'ouvrir directement Non Bon c'est dommage euh, Donc on va aller se rendre d'abord en haut en, Enfin du coup, en haut à gauche, en haut à droite et en bas à droite on va dire Il y a des maisons donc on va y aller euh, je précise que je suis sur ému émulateur mais euh, c'est pas illégal sachant que euh, j'ai le jeu bah, chez moi juste à côté de moi si vous voulez mais euh, du coup c'est pas illégal d'avoir un, ému un émulateur et d'avoir le jeu euh, du coup bah, chez nous tout simplement donc euh, là il va falloir trouver notre cher absolument pas euh, où est-ce qu'on se frite voilà donc euh, on va... je vais essayer de trouver du coup 2-3 habitants histoire de leur dire bonjour salut alors ici c'est pour passer de l'autre côté de la ville on va voir ce que ça donne et enfin on n'a pas le choix on peut pas on peut pas sortir hein. alors je sais plus ce qu'il dit <rire> mm -hmm. Non, non, non, c'est bon, c'est bon, je veux plus te parler, je veux plus te parler Ok Ok, donc, bon, eux, ils, ils font pas partie de la liste, donc on va voilà. pas les prendre en compte Voilà, allez <rire> Comment que je sprint donc là l'objectif c'est trouver les habitants, <rire> ça va être extrêmement compliqué euh, Parce qu'en fait ils peuvent se balader là où ils veulent, bon bah, c'est des bots hein, donc ils font ce qu'ils veulent Et et pareil pour mais ils sont, ils sont, il y, y a personne qui est chez soi <rire> Super, <rire> loupé, et j'ai toujours pas accès à la map ah, Peut-être en redémarrant le launcher mais, ah, il oh y a tout le monde là, Oh, je... vous êtes si sympathique Ça fait bizarre vraiment de, de retrouver tout ça. Vraiment, c'est euh. C'est purement euh, comment dire. <rire> What ce qu'elle raconte J'ai l'impression qu'on a des problèmes d'affichage. Attends. Ok, quelle, quelle est la date de mon anniversaire comment ça marche alors il faut savoir que je suis né le 13 décembre ouais on a des problèmes d'affichage alors donc euh... ah, comment est ce que je vais faire j'ai une idée alors on va faire un truc qu'est ce qui se passe ah ouais c'est que j'ai des choix là vous voyez donc il y a un bug d'affichage alors je suppose que c'est oui donc le oui est toujours en haut Ok ça je sais pas <rire> Je sais pas quel est mon groupe sanguin désolé Ok on va, on va tous leur dire bonjour Parce qu'en l'occurrence il y a 3 habitants Oh lui je le connais Enfin du coup ouais je les connais tous parce que bon Bah j'y ai joué du coup à ce jeu peut-être vous lire les... les, les euh, je sais pas si je devrais vous les lire Vous savez quoi, euh, on va faire un truc Dites moi en commentaire si je dois lire ce qui est écrit ou pas Simplement Parce qu'il y a beaucoup à lire et que de toute façon Bah c'est pas compliqué, hein. je pense pas que ça puisse Déranger l'un d'entre vous Après si c'est le cas je... Pas de problème Alors attendez, je crois que j'ai vu quelqu'un là Oui, bonjour Lui je le connais aussi voilà. C'est surtout les bruitages que je me rappelle. Et à quoi il ressemble Ça fait bizarre. Alors, on va dire n'importe quoi. Ça. OK. Ah, ouais, du coup, j'ai pas de bouton A, ah, désolé. <rire> Tout le monde, maintenant la mairie. Alors la touche, oui. c'est ça. <rire> Les bruits de porte, c'est en porte quoi. Bonjour la mairie. Euh... Bon, elle nous a vu, hein. ça suffit. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans Parce qu'en l'occurrence, je suis, là j'ai beaucoup besoin d'argent. Parce que j'ai en fait un crédit sur le dos. <rire> Bienvenue dans le monde réel. Ah. Non. Ok. Objectif. Maintenant, retourner voir Tom Nook. Non, non, non, c'était pas ce que je voulais faire du coup. Ah, on a re de l'affichage. Je sais pas pourquoi. Voilà. Allez. On va courir un peu. On va retourner euh, à la... Comment ça s'appelle Chez nous, enfin non, non pas chez nous, euh, chez Tom Nook Donc, euh, bonjour Tom Nook <rire> C'est bruyant, c'est horrible Bonjour, salut Contre le maire oh alors vous allez me dire à la mairie mais oui <rire> wow. mais euh, le maire oh. hmm. alors on va y retourner peut-être j'ai loupé quelqu'un je ne sais pas hein. ça me ferait euh, ce serait bizarre mais du coup on euh... est d'accord qu'il n'y a rien là Trop bizarre. Où tu es, où tu te caches. Ok. Alors petite question, est-ce que j'ai re la map correcte parce que c'est peut-être euh, c'est peut-être temporaire. Non. Alors prof Gaby, ceux cela je les ai vus. Et où est-ce qu'il est le musée Il est là. Ok. Donc on va reprendre le pont et on va aller au musée Let's go <rire> C'est bizarre parce que Vraiment Ça fait bizarre d'y jouer avec une haute qualité entre guillemets Parce qu'avec la DS c est, c est, Je crois que la, la qualité un peu, était un peu réduite Bon c'est pas grave hein, ça change pas tout Mais, mais c'est super beau je trouve Ok Il y a aussi cette euh, Comment dire euh, Comment dire je pense pas que c'est le merde, c'est pas possible. Ah oui, les dons pour... Euh, ouais. Si je trouverais rien, est, on est dans un musée Alors on va aller voir le café de Kéké Enfin, le Kéké, Kéké c'est le chanteur Bonjour monsieur le hibou C'est pas du tout il peut... Salut 200 clochettes, eh hey, j'ai un crédit à remboursement oh. Juste apprécier cette, cette musique <rire> Oh putain mais je sais pas s'il y en aura qui, qui, qui auront connu ce jeu du coup Mais waouh quoi Alors vraiment le maire est censé être à la mairie on est d'accord Pourquoi je, je, Vraiment je suis bloqué Ce jeu est d'une simplicité mais, mais, mais folle J'arrive à être bloqué Mais what ça a pas de sens Le maire Où est-ce que je peux le voir Où est-ce qu'il est trop mère Mais what Vous connaissez les choses sans sens Et ben voilà Est-ce qu'elles sont déjà ouvertes elles Les doigts de fer De toute façon c'est pas le maire mais bon Ça fait partie des gens que je suis censé dire bonjour Salut <rire> La gentillesse, point, point, point, point, point <rire> Ok. Ah oui je sais, normalement je pense que je peux lui vendre mes vêtements Alors on, on va retirer ça, ce t-shirt parce que s'en fout en fait C'est un t-shirt basique, on va voir combien ça coûte Allez ça suffit, Hop là. histoire d'avoir un petit peu d'argent, faire semblant qu'on a fait quelque chose ce premier épisode Parce que c'est euh, l'épisode un peu le plus compliqué du coup, entre guillemets C'est celui où il y a tout le monde qui se présente, euh... enfin voilà quoi Le maire. Mais vraiment, j'ai vraiment pas d'idée Raté hmm. oh es. Où est-ce que je peux trouver le maire Le maire, le maire, le maire Il se balade peut-être Mais j'ai vraiment pas de souvenir du maire Mais vraiment, aucun okay, hein Mais tu serais pas le maire toi, petite question Non, non, non, me dis pas que c'est toi le maire S'il te plaît, vraiment te Alors c'est la mauvaise touche mais c'est pas toi le maire. Mais c'est le maire lui non ah, Est-ce qu'il figure sur les Tout simplement, on va aller voir ça. Est-ce qu'il figure Est-ce qu'il y a Tomier C'est bien le maire. Oh là là. J'en ai marre, je suis fatigué. Le titre de l'épisode ce sera Mais où est le maire Voilà, c'est tout. Donc euh, objectif revoir tous les habitants parce que du coup il en manque. Gabi je l'ai vu. Ouais, il y a des problèmes d'affichage. J'essaierai de, euh, de résoudre ça euh, durant, euh, durant du coup bah le prochain épisode. Enfin pour le prochain épisode. Parle trop en fait. <rire> ok, donc ça j'ai vu. Alors alors alors, objectif trouver tous les habitants. Ah, il y a quelqu'un dans l'intérieur. C'est faux. Bah, j'ai pour souvenir d'avoir vu tout le monde. Donc bon, c'est vraiment bizarre. Alors, bonjour Ah bah ouais, j'ai pas vu tout le monde Effectivement Ah là là Donc j'avais vu le maire <rire> Mais il me disait rien C'est euh... Vu qu'en fait c'est pas un personnage principal on... Je me rappelais plus Ok Bonjour c'est bon, je me suis présenté à tout le monde, Tom Nook, s'il te plaît, donne-moi autre chose à faire dun dun dun dun. Mais c'est chez moi ici, mais, mais je sais pas ce que je fais en fait <rire> Sérieusement, je, je fais pas ça d'habitude en fait Je ne veux pas faire ça Ah là là donc, Tom Nook, on disait Bonjour Salut, j'ai terminé Alors, alors, alors J'aimerais que tu ailles livrer ce meuble à prof Merci J'avais oublié qu'on faisait des livraisons au début alors on va faire cette livraison et ensuite on, on terminera cet épisode Donc Donc prof prof prof où es-tu Je cherche prof actuellement Je crois qu'il n'y a personne Encore dehors Encore dehors ou pas Ok donc il est, il est dehors <rire> ah euh, prof je crois que c'est lui De tête Ok parfait Donc on lui donne cette petite livraison <rire> mais pourquoi tu me livres une quelque chose que j'ai demandé à Tom Nook Bah... Hein, tu fais partie du personnel <rire> Ah là là Voilà ton cadeau de crémaillère. Excellent. Une armoire royale, ça te dirait Je venais si ici, vi main vide. J'ai quand même... On va l'écrire, attendez. Oh, c'est trop bien, mais vraiment, c'est j'ai oublié de le dire vraiment euh, Ce let's play est déconseillé au moins de 3 ans Voilà vraiment <rire> Donc euh, on a terminé notre livraison On retourne chez Tom Nook Let's go <rire> <Putain>. <rire> Bienvenue chez Tom Nook <rire> Putain. Ok Let's go Bonjour Tom Nook Alors félicitations pour ta première livraison Tu n'as pas l'air comme ça mais tu es très efficace Bien sûr Ceux qui travaillent bien ont toujours du boulot bien sûr Donc, on a la mission suivante qu'on fera dans, la, dans, le, dans le prochain épisode. Euh, j'espère que ce premier épisode vous plaît. Euh, J'enchaîne les tournages, histoire de faire euh, du coup quelque chose de rapide. Enfin non, du coup, bref. Donc euh, j'espère que cela vous aura plu. On se quitte sur cette superbe musique. C'était Nem. Et euh et ben, écoutez, à la prochaine. Et j'espère que ça vous plaît que je, repren je reprends les vidéos. Euh, bah ouais je reprends les vidéos tout court <rire> Allez passez une bonne, euh, bonne journée Ou une bonne soirée C'était Nem Au revoir